Mais depuis là, il ne peut pas venir, on est là. Oui, bonjour ah, monsieur. Ça va bien. Vous avez quoi On est là pour manger. Ok, il y a le riz, il y a le spaghetti, il y a cassard avec la viande. Avec la viande, bébé, oui. tu prends quoi Je vais hum. prendre pas casser avec la viande. Tu prends cassard avec la viande oui. Il faut nous faire à casser là avec 5 euh, viandes. Il, il faut amener trois cassa. Je ne veux pas trop manger. D'accord, chérie. Ok. Et, euh, viande là c'est. monsieur, vous êtes malade Comment je vais vouloir commander quelque chose à manger dans mon ventre et je suis là avec ma chérie et vous avez me dire le prix. C'est pas normal, Vous êtes malade Vous me voyez comme ça et je ne peux pas payer ce que, ce que je veux manger Non, okay. oh, c'est pas avec tout le monde, on fait ça. Le Respectez les gens au moins. Je suis là pour manger avec ma chérie. Il faut vrai. respecter au moins ma chérie. D'accord Désolé. Ma Désolé. Il faut nous envoyer la bouffe. On va manger. Ah, okay, tout à non, les de là, c'est comme ça, ça il faut ça. Comment ils peuvent me voir comme ça moi je ne m'enlise pas à un moment. Comment il me voit comme ça et me dit que. Il veut me dire le prix de ce que je veux manger. Tout mon héritage, c'est pour toi. C'est vrai. Moi je veux te donner ma vie. Je veux te donner ma vie. Je veux te donner mon cœur. Ça me fait plaisir pour toi. Moi j'ai trop d'argent. Et je ne dis. Tout l'argent que j'ai là, je vais dépenser sur toi. Ça me fera plaisir. Tu vas m'enlever la ronde. La vie d'aujourd'hui, c'est ça. Ok. Tu oui, vois que la viande là, tu as ah, va pas souffrir. On aurait commandé 5 nous. Il faut que que 2, encore ça on va faire 7. Tu sais que je ne mange pas beaucoup de viande. Ah, il y a qui ici Oui, je suis là, monsieur. Tu vois, tu es là. Oui, S'il te plaît, ok. Il n'y a pas de problème. Bonsoir, bonsoir. bonsoir. Oui, bonsoir. comment allez-vous? Bien, bien. Et vous avez quoi à manger ici? Il y a la cassa avec euh, viande, moyen, ou quoi? Oui, il y a aussi Piron, la pâte rouge. Ok, oui, tu oui. on va prendre Alors, viande, viande c'est bon. Viande, c'est bon. Avec oui, casa, okay, viande, c'est bon. Viande, c'est bon. Viande, c'est bon. Viande, là, c'est oui. combien? Oui, bon. l'unité est à 10 000. Viande, oui, oui, oui, donc, moi, tu as quoi? Allô, comme il a dit, la viande, là, c'est 10 000, là. Mais 10 000, c'est rien. Non, non? c'est trop petit. Tu dépasses ça. 10 000, 10 000, c'est ah combien? 1000 francs l'unité. 1000 francs l'unité. Ce que tu as fait, c'est pas grave. Vous avez l'eau, quoi bon? Oui, oui, en a. Faut m'envoyer. Toi, tu veux pas? Va pas On va non, c'est pas grave. Envoie-moi quoi Non, non, c'est bon. Madame, c'est bon. C'est bon. Ça va, merci. Mais je sais Tu as ah, quoi? Non, j'ai rien bébé. Tu sais que tu vas me changer mon téléphone. c'est depuis, je t'ai dit. Mais je oui. Non, oui, bonsoir Sinon, vous travaillez ici Oui Et vous cherchez quelqu'un qui, qui va qui peut travailler pour vous Oui, nous so, Moi, je travaille bien Ah bon Oui, oui nous cherchons Mais on prend d'abord et CV, vos dossiers quoi, Et puis on vérifie Après, uh -huh. bon, on vous appelle Bon, uh -huh. sinon, ce que j'ai payé là, ça fait combien Bon, viande là, l'unité 10 000, 5, donc ça fait 50 000 J'ai oui, mais... vous avez dit la viande là, l'unité 10 000 Oui, 10 000 <rire> Vous avez pris 5 Sinon, oh. j'ai gardé avant ça, oh. et 1,700, oui, je, peux, je peux payer avance et je peux venir payer le reste après. avance dans les 50 000 là Oui, j'avais juste à côté. Oh, ok, sinon, bon, le patron est là. Oh. Eh, oh, c'est le concours, et j'ai eu une situation là. Mais, monsieur, je vous ai écouté avant là, c'est quoi Payez-moi à partir là. Oui, j'ai gardé avant, je vais payer dans les 50 tu dis que tu n'aimes pas manger viande, mais toi, tu as 4 mangé 4 viandes. J'ai mangé 4 viandes. Toi je tu as mangé Est-ce est -ce que c'est beaucoup, ça? C'est beaucoup. Regarde dans quoi tu m'as entraîné maintenant. Oui, bien, bah, là, c'est 100% pour mes 200, 200. Bon, Gérard, voilà tes sourds. Viens, viens, viens. Tu n'as pas encore marié, tu manges c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont les Ils ont, bon. ont mangé pour cet angouillier. Ils mais... ont oui. pour cet et puis ils ont là et, ils avancent mes 700. Le patron de, de, de les faire travailler ils ont 58 000. 58 Dans quel vent Là. Mon là? Mon Maintenant montage. dis moi. Hein? Bah, que on divise en deux. Mmh. 58 000 divise par deux alors. Donc la fille a à peu près 25 000. Non, c'est plus que ça. Ah, 25 balles. Et si je payais la moitié pour la vie C'est bon. bien. Ok. Elle part. <rire> Elle part. Ah, monsieur, merci beaucoup. On cherchait même quelqu'un qui va nous aider à payer. Merci beaucoup, monsieur. Pour Vous êtes très gentil. Vous avez, Vous avez de payer pour nous, non Mon frère, viens. Okay. Le monsieur a payé pour moi. Le monsieur vient de payer pour nous. Tu n'en oui. pas. Fait, Salut, la Merci pas fait. beaucoup. Oui, oui. S'il te, oui, oui. te plaît, je peux te voir un instant. Au sein Oui, oui. j'ai appris ce qui s'est passé. J'ai payé ta partie. Merci beaucoup. Si oui. tu, tu peux m'accompagner. On est venu à deux. Il n'y a pas de problème. Ah, C'est ton sac. Oui. Ok, allons-y. Yes, yes, yes, yes, yes.